Bon, nous, on va jouer un effectif un peu plus réduit que, que l'orchestre, mais tout autant de qualité, et vous allez les applaudir tout de suite. Bravo, merci à vous tous d'être là. Alors, euh, le, le moment qu'on va passer ensemble, on se quittera vers 19h15, euh, est également diffusé euh, sur les réseaux, on me disait que euh, au milieu du concert, il y avait environ 3000 personnes qui, qui nous regardaient, qui regardaient le concert, et, euh, et ça continue, et, et c'est très chouette. Euh, tout à l'heure, Pierre Grenier disait euh, euh, On est deux mondes, l'univers euh, médical, l'univers de, de la musique, et finalement, euh, il s'est repris, il a bien raison de se reprendre, parce que c'est qu'un monde tout ça. C'est un monde d'engagement. Un monde de don de soi, de passion, et surtout ce qui m'a frappé, vous aussi certainement, pendant le concert, c'est l'écoute. Les musiciens entre eux, le chef et les musiciens, les musiciens et le chef, et c'est aussi ça un peu le, votre, votre réseau, faire ensemble et, et, et s'écouter. Alors, on va faire les présentations. Beau panel, hein Beau générique et, et juste après les, les présentations, euh, nous vous proposerons un, un, un, un film, un, un reportage qui plante bien le décor de cet univers euh, des euh, maladies rares. Alors, on commence dans ce sens-là. Je vous ai présenté tout à l'heure, vous étiez euh, dans, dans la salle, Christine Trept, présidente de la commission spécialisée dans le domaine du droit des usagers du système de santé auprès de euh, l'ARS Hauts-de-France, en fait, dans chacune des régions, il y a une instance qui représente les, les usagers et qui est une instance consultative. Vous travaillez avec l'autorité de santé, l'ARS, et l'année dernière, c'était à l'automne dernier, hein, à Amiens, septembre. vous aviez organisé une journée des, des aidants, il y avait beaucoup de monde, et on vous a demandé de, de venir pour écouter d'abord et aussi pour pour pour témoigner. En tout cas, un grand merci à, à vous d'être d'être d'être présente. On continue les, les présentations bonne les présentez-vous. La famille est toujours là La famille est toujours là. Oui. oui. Il y a euh... l'école demain. <rire> il y a même euh, Où la... sont-ils Ils étaient où sont-ils voilà, Ils sont là. Voilà. Et il y a mon Ma... Ma soeur et mon beau-frère qui, qui nous ont rejoints d'ailleurs. D'accord. Euh, je suis donc euh, Camille, Camille Stoven. Euh, voilà, Camille Stoven, je suis maman de quatre filles, euh, dont Nell, notre aînée qui a 10 ans, qui est porteuse d'une maladie rare, le syndrome DDX3X. Et voilà. Nel qui adore les films de Robin des Bois. Donc vous voilà. revenez tous les deux de vacances. Hein. Et dans fait. la voiture, ils ont regardé un film de Robin des Bois. Elle <rire> est là, Nel Elle est là hein. Oui, ouais. ouais, elle est juste là. <rire> tu nous fais signe voilà. Elle est là. <rire> Merci en tout cas d'être là. Vos côtés, Christine Dorn, membre du conseil d'administration de l'API de Lille, mmh. l'association de, de parents euh, qui gère des, des établissements d'accueil de personnes en situation de, de handicap. Et vous êtes, au, au sein de la PUI, euh, déléguée déléguée au sur délégué au sujet aux aidants. de l'aidance. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS qui nous a permis de créer, avec 15 associations partenaires, la maison des aidants, avec euh, un numéro de téléphone unique, un portail unique pour personnes âgées, personnes handicapées. Euh, ce numéro, mm -hmm. je vais me permettre de le donner. Bah, allez y 03 0-3-20-12-19-00. 12-19-00. Voilà, vous y serez ah, là, la, la la une, notion de quel guichet. que soit mm. votre rôle d'aidant. La notion de guichet unique est, est, est importante. Hein. Très. Une porte est... Une porte principale à, à, à laquelle, laquelle on vous donnera frapper. une réponse, quelle que soit mmh. votre. et en essayant de vous donner une réponse à proximité de chez Bien vous. Bien sûr. À vos coup... côtés, Myriam Farhat, le docteur Farhat est médecin euh, référente pour la plateforme, dont on a déjà largement parlé tout à l'heure. Alors, euh, bon, vous avez préparé euh, cette, euh, ce, ce, ce moment. Et puis, je vous demanderai à, à deux, trois reprises, euh, au fil de nos discussions, de avec votre regard, hein, et vous êtes au quotidien euh, en accompagnement des, des, des, des personnes de, bah, de nous donner votre, votre point de vue bon. merci à tous et euh, merci à tous ceux qui ont participé ouais. euh, et qui vont participer aujourd'hui euh, tous les patients et les aidants pour vos, pour vos témoignages, déjà d'avance merci alors la team Sechi on la présente <rire> plus présente. Ah et puis à nos côtés alors merci euh, d'être là et, et également Marion Laude et qui va présenter son mari juste à côté. Allez-y, prenez le micro et, et puis gardez-le finalement et vous, vous prendrez le micro qui est en face de vous. Allez-y. Donc je m'appelle Marion, j'ai 37 ans et je suis maman de deux petits garçons et je suis atteinte d'une porphyrie hépatique aiguë donc qui est une maladie rare parmi tant d'autres et je suis avec mon conjoint qui est mon conjoint et mon proche aidant également. Les dents, on va parler. Donc, bah, bonjour, moi je suis euh, Loïc, donc le compagnon de Marion, donc on vit ensemble, effectivement, euh, je l'accompagne au quotidien avec euh, sa Porphyrie qui vit avec nous et euh, qui nous accompagne. Donc, et voilà. vous, vous nous expliquerez tout à l'heure euh, votre rôle, bien sûr, mais aussi euh, vos besoins, vos attentes pour cheminer... Euh, cheminer ensemble. Alors docteur Farat, un premier film qu'on va découvrir tout de suite, vous l'introduisez Oui, euh, donc un film qu'on a choisi euh, pour introduire un petit peu le, justement l'idée de, de l'aidance ou de l'accompagnement, peu importe en fin de compte comment on le nomme, euh, parce que comme vous l'avez souligné, finalement euh, on peut tous être aidants à un moment donné, euh, de quelqu'un d'autre, monsieur et madame Sechi l'ont souligné aussi également euh, en introduisant l'idée qu'ils se soutenaient l'un l'autre et puis vous allez voir euh, avec une petite vidéo d'une minute environ euh, assez dynamique, euh, donc on l'a aussi choisi pour, pour son dynamisme ouais, c'est presque des tutos intéressants que vous pouvez utiliser vous aussi hein, dans vos univers respectifs fait. regardez Salut comment tu vas ça va, merci. Très bien, merci. Alors, je vais vous montrer des affiches et vous allez me dire ce que vous en pensez, ok D'accord. A votre avis, qui est Mehdi et pourquoi l'a-t-il veillé toute la nuit alors qu'il n'est pas dans en soirée Il oh, doit être amoureux Je pense que c'est un étudiant et il a fait que bosser euh, toute la nuit. Il est veilleur de nuit Ok. Deuxième affiche Qui est Nathalie et pourquoi court-elle tout le temps alors qu'elle n'est pas sportive Voilà, oh, elle a pas l'air contente. Charge mentale Infirmière. Troisième affiche Alors, c'est Lisa. Lisa n'a pas eu le temps de faire ses devoirs alors qu'elle n'est pas sortie de chez elle. Alors à votre avis, pourquoi Je ne suis pas trop occupée sur le téléphone. J'imagine qu'elle a des problèmes chez elle avec sa famille. Il y a un lien entre les trois, on est d'accord. Ouais, a un lien entre Mais à votre avis, c'est quoi le lien entre les Le, le travail. Euh, les trois sont contrariés. Alors en fait, si tu veux, le, le point commun entre ces trois personnes, c'est qu'elles sont toutes trois des aidants. Est-ce que tu sais ce qu'est un aidant je ne connais pas ce terme. Euh, c'est aidant rémunéré ou c'est aidant dans la famille Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas professionnels du tout, qui sont aidants. Ce sont des gens, des personnes qui s'occupent euh, soit de personnes très âgées, soit de personnes handicapées. On a à peu près 70 millions en France, donc à votre avis, combien de personnes Je ne pas dire. J'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément. Pas beaucoup. Vous voulez la réponse Allez-y, oui, donnez-moi. 11 millions. 11 millions Ah oui. <rire> C'est énorme, oui. Et moi, je trouve, au contraire, que c'est déjà trop. Parce que c'est une charge mentale pour la personne qui aide et elle, elle n'est pas prise en charge. Ça fait beaucoup de, beaucoup de travail quand même, où il y aurait besoin d'aide, peut-être, d'aide professionnelle. quoi. Du coup, d'aider les aidants C'est ça. <rire> c'est ça, aider les aidants, ouais. Ben voilà, les mots clés s'affichent à, à l'écran euh, euh, nécessité de rendre cette fonction, ces personnes visibles. 11 millions de personnes, alors du premier au quatrième âge, dont beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes aidants. On peut se risquer à une définition, s'il y en a une, de l'aidance. je pense que c'est le seul euh, nom ou c'est la seule fonction dont on ne peut pas trouver un dénominateur commun parce que euh, là, il y a trois, trois aidants quatre aidants chacun différent chacun avec des motivations différentes chacun avec des raisons différentes Entre, on entend, et c'est très bien moi j'entends là et on est toujours sur du positif euh, euh, mais je pense qu'on ne peut pas parler que du positif, parce que là, j'entends résilience, passion, abnégation, don de soi, euh, euh, famille, mais euh, aujourd'hui, est-ce euh, que c'est tellement, tellement normal qu'un qu aidant est un proche, mais pourquoi il faut que ça soit un proche mm -hmm. Est-ce que nos proches ou les proches qui s'occupent de leur... Parents, euh, oncle, tante, enfants, est-ce qu'ils l'ont choisi Est-ce qu'ils ont eu le choix Est-ce que les 11 millions aidants ont chacun choisi D'être aidants. D'être aidants. Alors, il n'y a pas de portrait robot et encore moins de profil type de l'aidant. Euh, chaque réalité est différente. Et néanmoins, j'irai vous rechercher quand même tout à l'heure pour. Euh, pour voir quel, quels sont les, les, les dispositifs pour aider les aidants, pour les accompagner, les réseaux aussi qui, qui les, les accompagnent. Alors, je reviens à, à nos témoins, donc Amy Stoven, Nell, euh, 10 ans et demi, qui, qui est là, euh, 700 petites filles de son âge, hein, dans, son, dans le monde, euh, sont oui. atteintes de ce syndrome À ce jour, je pense qu'effectivement, il doit y avoir 700... Alors, c'est un, un syndrome qui est lié à une mutation accidentelle d'un gène porté par le chromosome X. Mmh. Donc, il n'y a, pour ainsi dire, que des petites filles. Je pense qu'il y a quelques petits garçons pour lesquels le diagnostic a été posé quelque part dans le monde. Mais euh, voilà, c'est un syndrome qui a été connu en 2015. Donc et c'est l'année où vous avez décelé le, le syndrome Chanel a été diagnostiquée en 2017. 2017, voilà. non, mais, elle avait, mais elle le avait syndrome six... a et été identifié en 2015, en 2015 ouais, par des chercheurs, et en fait, diagnostiqué ouais. en 2017. Comment on gère les deux ans Alors, Nell est née en 2011, mm -hmm. donc euh, en fait, il y a, enfin, voilà, elle avait 6 ans et demi quand, euh, quand le diagnostic a été posé. Euh, ça a été six ans et demi euh, très, très angoissant parce que euh, l'histoire de Nel est qu'elle est issue d'une grossesse stimulée, euh, mon mari et moi avions des difficultés pour avoir un enfant, enfin, et voilà un premier cycle de stimulation, un un deuxième et il s'avère que voilà la grossesse avait été enfin voilà était, avait été déclenchée au premier cycle et, et donc là dessus euh, un, un deuxième cycle de, de stimulation et donc euh, des, des hormones euh, une, une vie menée alors qu'on ne se croyait mmh. pas enceinte enfin, voilà donc une grossesse très très angoissée et et, à la et naissance, du coup après de la culpabilité voilà, te la te grosse vois. culpabilité parce que quand euh, au premier mois de Nel on, on s'aperçoit que euh, voilà, qu'un qu retard s'installe qu'il y a des difficultés on, on relie tout ce qui s'est passé avant et, et en fait on passe notre vie à demander pardon à, à être en train de réparer ce qu'on pense avoir abîmé et, et aujourd'hui euh, je ne sais pas comment euh, Comment on a été capable d'assumer cette culpabilité, mmh. de, de rester là, euh, voilà. Et, et c'est vrai que le jour où le diagnostic génétique a été posé, ça a été un, un ouf de soulagement. Enfin, vraiment. C'était une... libérateur ou quoi C'était libérateur. Ben, c'était libérateur parce que parce qu'on n'était plus responsable, quoi. On et, savait. Ouais. Euh, le corps médical, euh, comment a-t-il joué le jeu pour vous ben, pendant toute la grossesse et pendant toutes les premières années de vie de, de Nell, il, il nous mm -hmm. disait :« Mais c'est pas de votre faute. Enfin, ça n'est pas euh, en lien avec les événements euh, des premiers mois de grossesse où vous, ne, vous, sachiez, vous, ne, vous ne saviez pas, pardon, enceinte. Euh, mais, mais tant qu'il n'y a pas d'autres causes, euh, tant qu'il n'y a pas d'autres diagnostics posés, on, on est obligé de. Enfin, on est obligé, non Mais en tout cas, euh, nous, on vivait cette culpabilité-là. Mm » -hmm. Alors vous êtes orthophoniste, votre mari est kiné je, je crois. Mmh. Euh, comment vous gérez euh, votre planning, votre emploi du temps des dents tous les eh deux? Eh bien au début, enfin les premiers euh, les premières années, je ne parvenais pas à être maman. J'étais l'orthophoniste de NEL D'accord. Vraiment, euh, j'appelais des fois mon mari en pleurs en disant mais là il faut que, enfin faut que tu viennes. C'était impossible pour moi. En fait, le handicap s'est invité dans ma vie perso, ma vie personnelle, ma vie professionnelle pardon, avant de s'inviter dans dans, la vie, dans la vie perso parce que j'étais, euh, mon orientation professionnelle était déjà euh, dédiée aux personnes en situation de handicap ou présentant des troubles du spectre de l'autisme et je ne faisais déjà que ça. Euh, et, et tout à coup, il fallait que je le fasse aussi à la maison. Mais en fait, euh, on n'est pas, on n'apprend pas à faire ça. Et moi, j'étais orthophoniste d'enfants porteurs de handicap. Alors du coup, comment euh, comment fait-on pour faire le la cloison, si je peux parler mmh. comme ça, entre vie perso, vie pro. Pour moi, il y en avait pas. Il n'y en avait euh, pas. Non, il y en avait pas. Et, et en fait, c'est perturbant quand même. Ouais. Mais c'était la seule solution, c'était l'action, agir pour ne pas, enfin voilà, pour ne pas avoir peur, Et quand le diagnostic a été révélé, est-ce que vous avez pu rapidement connecter des réseaux, ouais. des lieux de parole, des lieux d'échange C'est quoi Alors en fait, le, le, le, le docteur Petit, qui est la généticienne de, de, de NEL, qui nous a, qui a donc posé le diagnostic le, le 8 décembre 2017, elle nous a tout de suite euh, fait part de l'existence de forums sur le, le site euh, des maladies rares mmh. euh, l'existence le, d'une page Facebook euh, dédiée au, à, à l'association à la fondation DDX3X qui, qui existe aux états unis et le jour même en fait on a besoin de de se rassembler, on a besoin d'être compris, donc on a besoin de partager, on a besoin d'échanger nos expériences, nos craintes, nos joies. Euh, il faut qu'on qu qu soit avec des gens qui vivent ce qu'on vit. Euh, pour donc, euh, euh, un voilà. lieu d'expression. Ouais, où on est compris à demi-mot. À demi-mot. À demi oui, euh, en fait, on, on a presque pas besoin de, de parler pour dire ah oui oui je, je vois, je vois de quoi tu parles. D'accord. Il y a de l'implicite. Voilà. Et là, euh, c'est tellement rassurant. Est-ce qu'un aidant, enfin euh, dans votre situation, hein, euh, parce qu'il y a mille et une situations, j'ai bien compris, est-ce qu'un aidant arrive à se projeter, à, à dessiner des futurs avec Nell, euh, qui a bah, la grosse pêche, hein, on le voit depuis tout à l'heure ouais. sur les hein. <rire> euh, non. En fait, le, le... Le, le, le, la chose particulière pour ce syndrome-là dont, dont, dont elle est atteinte, c'est qu'il y a très peu de diagnostics posés chez les personnes adultes, puisque c'est une maladie, enfin un syndrome qui est connu euh, depuis, euh, depuis 7 ans seulement. D'accord. Donc, euh, donc en fait, non, c'est difficile de se projeter, mais euh, je pense que la, la, la, la Pas chance... Pas de recul. Ouais, mais la chance qu'a une elle, c'est d'avoir des parents qui, qui étaient déjà un peu sachants. Euh, nous, quand le diagnostic... Énorme le... chance. Ouais. Non mais... Non mais oui, c'est sûr. pas tous des parents kinés et orthophonistes. Non, il y a énormément, moi je, je, je pense beaucoup aux, aux situations de, j'ai envie de dire presque, de surhandicap quand des enfants naissent, euh, voilà, dans des familles euh, qui n'ont pas le... Parce que c'est quand même un monde, un monde à part, hein, euh, ouais. euh, avec des sigles, avec des démarches, euh, dont, on ne nous donne pas le livret à la naissance ou à la pose du diagnostic en disant... Voilà les, les termes que vous allez rencontrer, voilà les démarches, voilà les portes auxquelles vous pouvez aller frapper. En Alors fait, justement, qu'est-ce vous... qui, qu qui vous a manqué, qu'est-ce qui vous manque dans votre parcours des dents un guide pratique, un petit livret qu'on aurait ah ouais dans la poche arrière de son jean, là, de, non, de dire... Oui. Non, mais, bah oui. Moi, j'ai souvent pensé euh, me dire, bah, on va euh, créer un glossaire, euh, un, un forum, quelque chose, une page, un truc, pour que les gens puissent dire euh, ce sigle-là, euh, parce qu'ils sont drôles avec leurs sigles. Imaginez, il existe IEM et IME, ces trois mêmes lettres, pour deux types d'établissements spécialisés différents, qui accueillent un public différent, enfin c'est presque drôle en fait enfin, et, et donc quand euh, on est déjà paralysé par l'annonce du handicap par euh, ces perspectives qui font peur parce que finalement c'est pas le quotidien avec un enfant porteur de handicap ou avec une personne porteuse de handicap euh, qui, qui, qui fait peur, c'est mm -hmm. même bourré de, de plaisir, de joie parce que c'est des personnes qui sont chargées d'espoir de, et, et, et, et voilà nous, Nel c'est presque notre aidant à nous parce qu'en fait elle est merveilleuse, enfin Grâce à elle, on est émerveillé au quotidien des choses qui paraissent ordinaires, banales. Donc en fait, elle nous aide, on est aidé, mais, euh, mais on est aussi projeté dans un monde qu'on n'a nous-mêmes pas traversé. Alors justement, encore une question pour ce premier tour de piste. Tout à l'heure, vous disiez bah évidemment qu'on n'arrive pas à se projeter tellement récent, on ne sait pas. Euh, néanmoins euh, est-ce que vous arrivez à anticiper, c'est différent mmh. ça euh, et, et sur, sur quel principe, sur quel sujet en fait il faut il faut énormément d'anticipation parce qu'il y a des listes d'attente dans les structures dans les écoles spécialisées et en fait il faut... elle, est où -moi, Alors, est voilà. elle a fait toute sa scolarité maternelle en une école d'enseignement ordinaire, ordinaire accompagnée par une AVS elle a eu mmh. un maintien en grande section le jour où voilà la porte du CP se, se dessinait. Alors effectivement, plein de personnes nous ont dit :« Mais vous avez le droit. Hein Elle a le droit d'aller en CP, bien sûr qu'elle a le droit d'aller en CP. Mais est-ce qu'elle avait besoin d'aller en CP Est-ce que c'est notre devoir de la mettre en CP ?» Enfin euh, voilà. Donc en fait, Comment on vous a aidé à répondre à cette question-là. Comment On vous a aidé à répondre à cette question-là. Oui, parce que bah, on se rapproche de familles qui ont traversé les mêmes étapes. En fait, qui, ça nous aide à cheminer. Des gens qui qui, ont, qui, qui sont, se sont posés les mêmes questions. On a la chance d'avoir des associations. Enfin, voilà, moi, je, je suis animatrice d'un groupe de paroles, euh, cœur de maman, d'enfants de, porteuses de handicap. Et mmh. En fait, voilà, encore une fois, c'est un endroit où on a le droit de parler à demi-mot, où on est compris et où on échange un peu nos bons plans. C'est un peu le, le coin des bons plans aussi. Et puis, on a les médecins qui, qui nous aident à anticiper, qui nous aident à nous projeter, même si des fois, ça fait peur. Bah, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et okay. donc, elle a, elle a, eu, elle a été trois ans en IEM avant d'avoir une notification euh, IME. Et là, elle est scolarisée à l'ISETA à l'INCEL. D'accord. Voilà. Alors, vous deux, vous connaissez depuis combien de temps, déjà Depuis le 8 juin 2013. <rire> Quelle heure, le bisou <rire> Ça, Ça ne regarde fait. que nous. <rire> euh, 15 ans de de brouillard, d'errance médicale et vous rentrez dans le jeu ben, oui. du coup, sur... à ce moment là oui. comment, comment vous avez géré ça ben, on n'a pas le choix on ouais. gère, on avance ouais. on va avec qui, comment bon, au début avec ma maman parce que j'avais 15 ans donc forcément euh, elle, elle m'a emmené un peu partout à l'hôpital, voir des médecins, faire des examens mais tout est normal donc euh, quand on a 15 ans qu'on a mal au ventre mais qui a rien aux examens, bah, c'est dans la tête. Donc euh, c'était du stress, de la constipation, ou... bref, c'était pas ça. Deux grossesses, la première qui, qui a un peu calmé le jeu Alors oui, il y a eu la première grossesse pendant laquelle je n'étais pas diagnostiquée, donc j'étais toujours en errance, mais cette grossesse a bon. mis la maladie, on va dire, en sommeil. Mmh. Et mon médecin dans la salle, je vais pas en dire, dire des bêtises, parce que... Alors, elle il est mis... où, que les choses soient claires elle était là-bas elle est là, -bas. Elle là, -bas. Elle est là. <rire> docteur Douya voilà. euh, la première grossesse a mis la maladie en sommeil ça s'est très bien passé l'accouchement s'est super bien passé tout a été très bien et euh, au moment du retour de couche puisque c'est un changement hormonal important ça a déclenché une crise euh, bien bien forte mm. et c'était la canicule mm. et je ne m'alimentais ni ne m'hydratais pas et ça faisait déjà huit fois que j'allais aux urgences et qu'on me renvoyait chez moi, parce que c'était dans ma tête. Et je me suis accrochée au lit des urgences et j'ai pas voulu partir. D'accord. Donc ils m'ont gardée hein. à contrecœur. Hein. Alors votre aidant, tiens, définissez-le votre aidant et après euh, je lui poserai des questions. C'est difficile. Euh, bah, indispensable, parfait, prévenant... Euh, généreux, euh, toujours là. Enfin, euh, voilà, il a été génial. Sans lui, on ne serait pas là. Et on ne serait pas quatre. Et euh, aujourd'hui, je ne retravaillerai pas et je pas bien. C'est voilà. quoi votre métier, vous Moi, je suis gestionnaire de clientèle dans un établissement financier. D'accord. Et, euh, et, euh, et vous avez aménagé euh, votre temps de travail Non, malheureusement, je n'ai pas pu aménager mon temps de travail. Donc pas pu, pourquoi parce que j'ai un métier qui fait que je suis en contact avec euh, énormément de clients que je dois rencontrer en, en physique. J'ai des horaires aussi qui sont imposés, donc c'est pas forcément facile de pouvoir euh, lier les deux. Euh, donc euh, le travail et effectivement euh, euh, être aidant en même temps, et surtout avec Marion, et avec la naissance du premier, ça a été vraiment le parcours du oui. combattant. Et tous les deux, est-ce que vous, vous souhaitez euh, un encadrement qui puisse vous donner des plages euh, d'aménagement de votre boulot ah, mais ça, serait, ça serait formidable ça serait mais il n'y a vraiment... pas de dispositif aujourd'hui pour ça aujourd'hui, enfin, si il y a un dispositif, je ne le connais pas je ne sais pas lequel il est et effectivement j'aimerais bien avoir un petit guide que je pourrais mettre dans ma poche ou dans mon sac juste pour pouvoir savoir ce à quoi on a droit, comment on peut être accompagné et aidé, parce que finalement euh, bah, la maladie était là et nous on a vécu avec, donc on a fait le maximum on a essayé de faire comme si euh, le quotidien était normal, alors que ce n'était pas le cas. Est-ce que l'aider, euh, vous, hein, est à l'aise dans sa tête sur l'engagement de son aidant qui, plus est, son conjoint Enfin, est-ce qu'il a pas une C'est peut-être maladroit ce que je vais dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de culpabilité, un peu, euh, dans le temps en temps, c'est, je l'embarque là-dedans, quoi, et ça... Fait, euh... Quand on m'a diagnostiqué, j'ai demandé très sérieusement à Loïc s'il si voulait partir, parce que j'aurais compris. Il n'avait pas signé pour ça et ça devenait vraiment compliqué donc euh, j'aurais compris son choix bon il m'a nez et il m'a dit n'importe quoi mais je lui ai vraiment proposé sérieusement parce que pour moi c'est euh, pas une vie euh, que tout le monde est capable de vivre ou a le courage de, de mener donc euh, plein de fois il a été mon garde du corps euh, même le, à l'hôpital quand on n'est plus en état de parler il était ma voix en fait la maladie est présente tout le temps, à tous les étages, dans le foyer, quoi. C'est la personne... Enfin, oui, c est c est personne... un membre de la famille. C'est un membre de à la part famille. Un avec la douleur en plus. Donc ça, c'est autre chose. C'est que la maladie, chez moi, elle, elle est de peur avec la douleur. Donc euh, la douleur, c'est aussi quelque bien chose sûr. de difficile à gérer, pour, euh, aussi pour oui. lui, parce que ça rend très et irascible. Et... Bien sûr. Et dans votre quotidien, tous les deux, euh, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour... Euh, pour assoupir un peu cette, cette vie des dents, cette vie à deux, cette vie de foyer, cette vie de famille, qui est une famille géniale, hein. ouais. euh, de, de quoi avez-vous besoin Je vais vous dire qu'aujourd'hui, plus tellement de grand chose, parce qu'on a trouvé un traitement qui fonctionne euh, très bien et à l'époque euh, effectivement j'aurais aimé que euh, les entreprises soient obligées d'aménager des plages horaires de fournir enfin euh, qu'on puisse obtenir un mode de garde pour ses enfants euh, mm. quand je pars au milieu de la nuit aux urgences et que j'y vais toute seule parce que je peux pas partir avec lui et, et, les, gamins, euh, et les enfants vont ouais. pas rester tout seul Donc. et vous bah, c'est effectivement c'est un petit peu ça euh dont on a besoin c'est des aménagements d'horaires ou la possibilité de, de pouvoir être un peu plus flexible qu'au quotidien parce qu'il y, y, y a plein d'éléments ou plein d'exemples qui font que ben on a, été, on a ce sentiment d'être un peu laissé, euh, laissé ils vont se débrouiller ils vont se débrouiller ils vont trouver une solution ça va le faire voilà ça va le faire et notamment quand on est aidant et pour notre cas à nous avec des enfants ça, ça, a été une, euh, ça a été un cauchemar pour pouvoir les faire garder. Effectivement, euh, je ne parle même pas des fois où effectivement, Marion a dû partir en plein milieu de la nuit et euh, bah, je dois la laisser partir tout seul, toute seule plutôt et pas, c'est pas, pas évident. Enfin, je, je, je vois qu'elle n'est pas bien et je ne peux pas intervenir à ce moment-là. Donc des fois, on avait euh, bah, des voisins, des membres de sa famille qui pouvaient venir nous aider et venir garder les enfants et je pouvais partir avec elle parce que je la laissais aussi toute seule. C'est pas forcément simple, et enfin, c'est beaucoup de culpabilité mmh. aussi pour moi de te laisser partir. <rire> Comme ça, ce pas simple. Sur ce sujet précis, Christine Trept, euh, les, les, les possibilités que, que l'aidant puisse aménager son temps de travail, il y a une question de REM également, de rémunération de, de l'aidant. Alors, que, quelles sont, euh, que, quel est l'encadrement administratif qui existe, et comment peut-il évoluer rapidement euh, là, il faut que je sorte un peu de mon rôle de, de, de, de président de la, de la commission spécialisée et que j'aille plutôt dans mon rôle de présidente. C'est comme son droit de, à l'autonomie des personnes handicapées dans un appartement, parce que ça concerne, là, on est dans le handicap, mais euh, les spécificités éthiques font, je comprends tout à fait, monsieur, euh, vous pourriez euh, être euh, euh, reconnu comme aidant familial, sauf que je comprends bien qu'un aidant familial qui est reconnu au niveau du handicap, euh, euh, c'est-à-dire a, a une... Un dédommagement, nous ne parlons pas de salaire, hein, parce qu'il n'est ni, ni chargé socialement, mmh. ni soumis à imposition, sauf que ça fait la moitié d'un SMIC. Oui, C'est-à-dire quelqu'un qui plein, travaille comme monsieur, euh, euh, ce qu'il gagne lui quand il travaille... Il n'y a, mmh. a pas photo. C'est-à-dire, il y a vraiment un certain nombre ça. de choses, même si on connaît maintenant le congé payé pour, pour euh, conjoints conjoint en situation de handicap, mais, mais on va encore beaucoup plus loin parce que là, on est sur des personnes qui sont éligibles au handicap parce que leur handicap euh, arrive avant les 60 ans. Combien nous avons de personnes qui prennent leur retraite et et qui font euh, euh, un an après ou deux ans après un AVC. Et qui ont légalement, et ça c'est la loi française, ne peuvent pas être reconnu comme une personne en situation de handicap. C'est-à-dire les dents, qui est la plupart du temps et l'épouse ou la, la femme, euh, la, la fille ou, ou un proche, peut, être, bon, peut être, devenir un salarié, mais c'est très compliqué. Vous voyez, de devenir le salarié de quelqu'un. Vous aviez euh, regardé ces dispositifs, vous ça, ça, ça existe, mais c'est très, très complexe. Très complexe. Et, et, et ce n'est pas forcément mismique, favorable à, à la situation du, du, du couple Bien ou de sûr. la personne. Ouais, et puis euh, temps plein c'est genre euh, 80 heures par semaine quoi. et 22 jours par mois maximum ouais. donc euh, effectivement on venait d'acheter une maison c'était pas envisageable donc euh, ben on a fait autrement euh, je vous poserai la question de la suite hein, euh, tout à l'heure alors vous, on rappelle votre, votre histoire hein, vous êtes en retraite le 1er janvier le 5 janvier euh, bah, démarre les, les ennuis avec euh, oui. votre première maladie, cancer de la langue, oui. un an et demi après, votre maladie rare qui, euh, qui, qui arrive. Bon, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous alliez bien. Vous allez bien oui. hein euh, Parlez-nous de votre aidante. Euh, D'abord, c'est mon amour. Et ça, ça n'a pas de prix, pour oui. le coup. Oui. <rire> ça fait 50 ans. On a une histoire simple, on s'est mariés, on, on s'est pris la main, on l'a pas lâché. C'était pas bon, on l'a lâché euh, il y a 10 ans. Et donc, alors, on, on a eu un certain nombre de chances, entre guillemets. Premièrement, on était tous les deux à la retraite. Donc le problème pour Vous nous... Vous étiez nous, éducateur spécialisé tous les voilà. deux. Euh, on était à la retraite tous les deux. Donc le problème qu'on pouvait avoir, on l'a pas eu. Ouais. La deuxième chance, c'est que on les a eu assez vite. Donc, euh, donc voilà. Et voilà. Et on, on avait su, comme tous les groupes, un certain nombre d'épreuves. De, bon, et ça, c'était une, une épreuve difficile, mais c'est pas dramatique. Alors, je pense que c'est peut-être. Euh, dans la salle des gens, des situations dramatiques. Nous, on a eu la chance que. Je suis descendu très bas, mm -hmm. et depuis, on n'arrête pas de remonter. Et bon, voilà, maintenant ça va bien, maintenant. Bon, voilà, on, est pas, on verra bien. Est-ce que ça s'apprend d'être. Enfin, j'ai parlé avec vous, hein, d'être positif comme ça tout le temps, toutes les heures Bon, on n'est pas positif, tout oh le monde. Ben si. Mais je veux dire, mon épouse est, est, est porteuse de vie. Je à dire, je l'ai vu travailler avec des enfants qui... Ça veut dire, des enfants poignards, qui, vous voyez, on les Avec des enfants en Bon, voilà. mmh. Elle a envie de parler, là. <rires> puis, <j> <rires> je vais vous dire, j'ai eu très peur. Mon mari a eu un cancer de la langue. Il ne mangeait plus. Il était perfusé. J'ai eu peur. Je me disais, est-ce que, bon, finalement, il a remangé des aliments mixés. C'était positif v quand votre même. Peur, votre peur, c'était peur pour lui ou peur de ne pas faire face Peur pour lui, de le perdre. C'est logique, non dans Quand votre, on s'entend bien, c'est logique. Dans votre engagement, euh, qui, est, qui est énorme et qui est toujours énorme, est-ce que vous avez eu des moments de sans réponse à des situations Et que vous auriez eu besoin qu'on vous apporte, qu'on vous accompagne qu Sur quoi On m'accompagne plus, notamment les médecins. Je vous le dis, à l'époque, heureusement, quand mon mari a eu la sclérodermie systémique, un an et demi après, j'ai eu affaire, je vous le dis, à l'équipe du CHR de Lille, je suis émue d'ailleurs, mmh et l'accompagnement était vraiment grandiose et là c'était une autre chanson que la première fois oui oui, parce que la première fois euh, j'ai appris au téléphone le cancer en quelques secondes brutalement en quelques secondes sans aucun accompagnement et lui était à 20 mètres dans le jardin et donc euh, j'ai dû faire euh, 20 mètres ou 30 mètres pour aller là, lui annoncer ça c'était terrible mm -hmm. mais on a, je n'ai pas eu d'accompagnement à l'époque du tout du tout du vous tout. avez euh parce que vous êtes très engagé socialement aussi. Hein. Vous avez euh, connecté des associations. Des, y a, y a non, des... non je me suis débrouillée. Ouais. Pourquoi Parce que j'avais la force hum. et j'ai utilisé ma force. J'ai toujours utilisé depuis que je suis sortie du ventre de ma mère. Et c'était ainsi, mmh. et c'est ma personnalité. Si cette situation était arrivée alors que vous étiez tous les deux au boulot, hein, parce qu'il dit c'est une chance que... Ah oui, là ça aurait été traité. très différent, je suis d'accord ah, quand j'entends hein. monsieur et madame leur expérience, justement, de jeunes qui ont souffert de cette maladie par madame et par l'accompagnant euh, c'est pas évident quoi parce que je vous comprends, j'ai des enfants si j'avais dû les laisser euh, la nuit euh, pour accompagner mon mari ça aurait été impossible donc euh, je comprends que ce soit plus difficile pour les gens Dans quelques minutes, avec Christine Dorn, on va aborder un, un des aspects qui est important avec celui du répit euh, vous euh, comment vous organisez vos, vos temps de bah nous vous, vous deux. Euh... En retraite Hein on aime, on aime la musique, on aime la campagne, on aime la marche. Mon mari, on avait peur qu'il ne marche plus, on nous a conseillé qu'il fasse 5 km par jour, donc tous les jours, on fait nos 5 km. Mm -hmm. On adore la campagne, on, on se pose la question tous les matins qu'est-ce qu'on va faire de beau dans la journée On aime danser, on va danser tous les dimanches. <rire> C'est bien ah. on... Sauf euh, aujourd'hui. Euh, aujourd non mais, et, et puis, sauf que ces dernières semaines, j'espère quand même, on n'a plus le droit. Hein. Ça, je à vous pas. le dis pas. D'accord. <rire> on <danse> quand même. <rire> euh, juste, vous, monsieur, euh, est-ce que, enfin, vous deux, euh, vous, vous avez besoin de souffler de temps en temps c'est un truc qui se pose, ça Oui, oui, je, je, je pense comme tout le monde, on a tous besoin de souffler, et effectivement, avec la maladie, on a encore plus besoin de souffler en tant qu'aidant, et, et, et pouvoir trouver quelques heures des fois pour pouvoir faire ça, bah, ça fait du bien. Tu sais pas et, oui, prenez le micro Si, je les ai quand même. Il en parle comme s'il l'avait vécu, de pouvoir souffler, mais non. Pendant trois ans, il n'a pas pu. Donc, euh, peut-être que maintenant, oui. Mais c'est aussi hyper dur quand on n'est pas bien et qu'on n'est pas capable de faire, de voir que l'autre rentre de sa journée de travail et qu'il en peut plus, qu'il veut juste se poser et lui dire :« Écoute, je ne peux pas faire à manger, je ne peux pas ouais, faire ouais. le bain des enfants parce bien que j'en suis pas capable. » Bien sûr. Alors, euh, dans quelques instants, on parle avec Christine Dorn mais tout d'abord, docteur Farat, là, de ce qu'on a. Alors, on a entendu euh, plusieurs choses. Hein, euh... Donc il y a une problématique à cet univers des maladies rares, c'est euh, l'attente, le non-diagnostic, et donc il y a 7, 15 ans chez elle, deux ans chez, non, non plus, deux, trois, quatre, quatre ans chez ans. eux, euh, c'est des choses à, à gérer euh, incroyables. Il y a la problématique de, de, de, de, de l'engagement, ce n'est pas du 35 heures par semaine hein, le, le, le boulot, euh, de, de, de l'accompagnement, la financiarisation aussi, aussi du oui. statut de, de l'aidant. Alors, les points qu'on peut retenir ben, Énormément de points effectivement qui ont été abordés par chaque histoire. Je pense que ce qu'il est important du coup de, de souligner et de garder en tête, même en tant que, que soignant, c'est que chaque expérience sera du coup unique. C'est-à-dire que l'on voit bien que les problématiques des uns ne sont pas extrapolables à celles des autres. On voit le passage aux urgences qui est une problématique classique qu'on peut retrouver dans les maladies rares sur des symptômes comme par exemple de la douleur quand on a un bilan biologique normal. Et là on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, Monsieur Achula a bien souligné, et je pense que ça c'est une, une des idées phares pour les étudiants de maintenant, c'est cette fameuse culture du doute. C'est de se dire, par exemple, si un patient rapporte des douleurs, il faut dans tous les cas le prendre en compte. Que l'on ne comprenne ou que l'on ne comprenne pas à quoi ces douleurs sont dues, il va falloir se dire qu'il y a une expérience douloureuse et d'essayer de progresser du coup, dans la démarche diagnostique. Ce qui est compliqué effectivement, aux urgences, où l'on sait très bien, et je pense que tous ceux qui sont dans la salle euh, ont eu affaire à un service des urgences, où l'on euh, se sent vraiment tout petit et tout faible par rapport à tout ce qui se passe, et qu'effectivement, sur un symptôme douloureux, sans anomalie, et une prise de sang, avec un scanner normal, et bien là, on va être du coup, directement dans une espèce d'impasse euh, diagnostic. Donc j'espère et je pense que ça se met de plus en plus en place qu'il y aura cette culture du doute. Simplement de dire, et Dieu seul sait que parfois chez certains médecins c'est compliqué, mais de juste dire je ne sais pas et comment je peux essayer de faire avancer. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites. Euh, comment essayer de raccourcir ces intervalles euh, d'errance. Alors il y a l'intervalle patient qui n'osera pas dire mmh. ses symptômes, qui va le garder pour lui parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'anomalie de, de, véritablement mise en évidence. L'intervalle médecin de ville, euh, qui doit avoir justement cette culture du doute pour adresser un spécialiste, mais attention, adresser un spécialiste, il y a aussi euh, parfois un intervalle pour la médecine de spécialité qui fait qu'il va falloir peut-être avoir recours même à, à des réunions, par exemple, qu'on appelle des RCP, de concertation pluridisciplinaire, où il faut discuter de dossiers euh, de façon nationale. Par exemple, moi, j'ai un dossier d'une patiente cette semaine que je dois présenter euh, le mois prochain pour essayer d'avancer sur le diagnostic et savoir reconnaître que l'on ne sait pas. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de très important. Pour ce qui est euh, de, de madame qui a... Je trouve euh, vraiment eu le courage de faire ce témoignage, parce que j'imagine bien, hein, en tant que maman, j'ai pas la chance encore d'être maman, mais j'imagine bien ce que ça a dû introduire euh, dans toute, euh, tous les bouleversements dans la famille, mmh. et c'était effectivement, moi je trouve, de mettre en valeur euh, ben, ces émotions parfois négatives. De, de montrer du coup de la colère, de montrer de la culpabilité, euh, de montrer de la tristesse, de montrer euh, du marchandage, de montrer toutes ces émotions qui sont oui, humaines en fin de compte ça. 1, ouais. euh, qui ont été décrites euh, très bien euh, dans par exemple euh, une démarche qu'on appelle de, de soins palliatifs, d'accompagnement euh, de fin de vie par une psychiatre qui s'appelle euh, Keubler-Ross, qui a expliqué qu'il y avait des étapes indispensables à l'acceptation euh, d'une situation extrêmement difficile et puis finalement je pense que c'est quand même bien que l'on réalise que ces différentes étapes elles sont aussi généralisables à une maladie chronique et qu'en fin de compte il y a des bouleversements, il y a toute une structuration dans la famille euh, qui va se faire différemment et ça je trouve que c'est aussi important en tant que soignant euh, de, de savoir, du coup de savoir qu'il y aura des émotions négatives, de les accepter et d'essayer toujours d'accompagner, parce que c'est une chose de ne pas proposer forcément de traitement, mais comment accompagner au mieux, ouais. euh, ça je pense que c'est un Jamais lâcher la main. Jamais, Jamais lâcher la main. Exactement. Alors à vos côtés, Christine Dorn, euh, votre... quel âge a Julie Julie a 36 ans, elle est là. Où est-elle Là. <rire> Bonjour Julie. Ouais. Euh, donc Julie est en situation de handicap et par ailleurs votre mari est décédé il y a un an et demi d'une maladie rare. Exactement. À quel moment euh, vous, avez eu vous avez eu besoin des euh, dents ou à quel moment vous êtes dit euh, ah mais je suis je suis dans le statut des dents là oui. comment ça s'est passé euh, Moi j'ai pris euh, conscience de mon statut des dents même pas à la naissance de Julie, j'avoue que malgré l'errance de diagnostic, Julie a 36 ans, on a su, elle avait 22 ans, le nom de son syndrome de Kabuki. Euh, voilà, mais on était deux, donc euh, ça allait, c'était vraiment le, le parcours que j'ai dû faire avec mon mari et euh, au, au cours duquel je me suis rapprochée de la maison des aidants, donc à ce moment-là personne âgée, chance, il allait avoir 60 ans. Donc, on avait le droit d'y aller parce que c'est ça le, le, le droit français. Madame, tout à l'heure, parlait de avant 60 ans, on dépend de la MDPH. Après 60 ans, on dépend de l'APA. Et euh, en fait, c'est ce parcours que j'ai fait avec mon mari et ma fille qui m'a euh, euh, soutenue dans mon combat pour euh, construire une maison des aidants, personnes âgées, personnes handicapées, où on va retrouver quatre axes en fait l'information je pense à des choses quand on travaille quand on doit faire des choix parce que j'ai dû les faire j'ai arrêté de travailler voilà j'ai pris ma retraite oh, à 56 ans ça fait mal hein. bon bref euh, on va trouver aussi de l'écoute parce que quand on est dans le statut des dents euh, bah, c'est pas facile d'aller euh, confier ses problèmes donc les confier à quelqu'un qui a cette oreille attentive vis-à-vis -vis de l'aidant, c'est important. On va trouver des temps partagés avec d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, aidants, Et on va trouver aussi du répit. Du répit sous toutes ses formes. Mm -hmm. Est-ce que... Euh, alors, il y, y a quelque chose de très flagrant, là, dans notre discussion, c'est euh, qu'on n'est pas tous égaux. En Vous n'êtes pas tous égaux, mm. nous ne sommes pas tous égaux en tant qu'aidants. Hein. Mm. Il y a, a des injustices là-dessus. Hein. On n'a pas tous les mêmes demandes. Et c'est justement pour pas ça... On n'a pas tous la même écoute pour répondre à ces demandes. C'est ça. Et, et, et on n'a pas tous les mêmes questions. Parce qu'on n'est pas tous au même moment de son parcours. Il faut déjà arriver à se dire, oh punaise, ah, ça y est, euh, oui, ça y est là, je suis aidant. Donc, euh, je suis aidant. Bon, qu'est-ce que. Voilà. C est, c est un, ça ne se fait pas du jour au lendemain, quand même. Est-ce que vos structures, euh, tellement essentielles euh, comme la maison des aidants, mmh. sont bien connues du personnel médical, euh, du personnel qui accompagne les, Alors vraiment les, les malades notre... Parce que qu'on euh, enfin, ne on, on formule pas euh, 36 fois euh, ces besoins d'aidants, quoi. S'il n'y a pas de réponse. Euh... On le dit une fois, deux fois peut-être. Oui. Et puis ben, si on n'a pas de réponse, ben, on Alors, dit « je vais me débrouiller ». Est-ce que vous êtes est -ce... bien connu Est-ce que le corps médical vous utilise bien Alors c'est pour ça aussi que je témoigne là aujourd'hui et qu'il euh, y a un, une chose qui est très simple et que chacun d'entre nous peut retenir, c'est le site « soutenir les aidants ». Et là, vous trouverez les coordonnées de toutes les plateformes, c'est ça. Le, le les coordonnées de toutes les plateformes des Hauts-de-France euh, voilà, parce que le but c'est qu'on ait euh, quelque chose qui soit proche de chez soi parce que quand on est aidant, on est pris par la vie de tous les jours oui. et on ne peut pas faire des kilomètres vous ne répondez pas complètement à ma question. Pardon Le personnel médical est-il bien connecté C'est notre docteur travail. Farad. Alors, probablement qu'effectivement, il y, y a un travail du coup, qui est fait, et on connaît, oh. par exemple, ces maisons-là, mais c'est sûr et certain que, je pense que, par exemple, un généraliste, il y en a oh. tellement, oh. Euh, on se dit comment est-ce qu'on peut diffuser euh, cette information, parce que ce ne sont pas des choses, honnêtement, qu'on apprend dans nos bouquins de médecine. Hein. Ça, il faut, être, ça. Euh, il faut être honnête, on, on apprend à être bon technicien, mais dans cette médecine où il va falloir, du coup, accompagner, proposer un soutien d'ordre psychologique, proposer un accompagnement social, et eh bien, en fin de compte, je pense qu'effectivement, il y a, a peut-être une information euh, qui, qui circule insuffisamment à ce niveau-là. D'accord. En tout cas, côté médical, je pense, D'accord. Ouais. Vous êtes d'accord et, et moi, je dirais que oui, il n'y a pas que les médecins. Il y a tout le personnel soignant de proximité. Je pense aux infirmières, aux aides soignantes, euh, aux éducateurs, dans de divers, aux orthophonistes, kinés. Enfin, c'est tout, toutes ces personnes-là qu'il faut qu'on touche. Alors, il nous reste. On va quelques... trouver, hein Oui. Hum. Euh, oui, oui j'y crois. Euh, on oui. <rire> euh, Il nous reste quelques minutes. Euh... On pourra à la fin. Euh, vous pourrez prendre le micro, Camille, et aller voir Nell. On va terminer avec elle. D'accord voilà, comme ça que je dis au papa pour qu'il prépare le euh, terrain. <rire> Christine Trept, euh, regardons devant nous. De quoi euh, avons-nous besoin pour, premièrement, que les dents aient les moyens de choisir librement ou pas d'être aidant. Alors, première réponse. Première, première question, première réponse. Disons, devant la loi, tout le monde a le choix. Sauf que les, nos choix sont guidés par des manques de moyens, mm -hmm. tout simplement. C'est-à-dire, euh, quand, quand un aidant devient infirmière, auxiliaire de vie, mentalement euh, un peu de kiné, euh, psychologue euh, cuisinier. Euh, euh, bah, bon, disons cuisinier moi je dis toujours il euh, y a une différence euh, je suis l'épouse je fais la cuisine je le fais aussi si, moi, si mon mari n'est pas malade c'est tout à fait logique oui, pendant l'enfant mais quand ça sort du, du habituel du rôle de l'épouse euh, alors l'épouse elle est où encore là-dedans surtout quand la maladie devient lourde Hein, euh, ce n'est pas je trouve euh, de dire euh, on, allez donc vous pouvez on va vous faire une formation éducation thérapeutique du patient on va vous expliquer comment il faut bouger comme ça vous n'avez pas mal au dos parce que dans deux, dans deux mois il faudra peut-être soulever votre mari pour l'instant il peut encore se lever tout seul c'est à dire la solution n'est pas là c'est pas ça, c'est à dire nous avons besoin des professionnels qui sont en capacité de réagir et des structures qui sont en capacité de réagir au moment où la personne, elle souhaite les dents et aussi les dés. Mmh. Parce qu'il y a tellement de non-dits souvent dans les couples par, par gêne, par peur oui, du, ouais, du, expliqué, du, de ouais, se retrouver ouais. seul, euh, mmh. par euh, par euh, tout simplement euh, stress euh, ou par, par, pour ne pas vouloir embêter, euh, pour ne pas vouloir blesser. Moi j'ai dit toujours et un grand ami et vous me, vous me l'avez rappelé, euh, j'ai un grand ami qui m'a toujours dit il n'y a pas pire maltraitant que celui qui se croit bien traitant, bien traitant. les aidants doivent être vigilants là-dessus. Voilà. Euh, ouais. Et c'est dans le deux sens. C'est dans les deux sens ouais, ouais, l'aider quand il ne dit pas qu'il n'est pas bien ou qu'il n'ose pas le dire pour ne pas rajouter, et les dents, parce qu'il. Il faut que tu manges. Non, il faut que tu manges. Le médecin dit il faut que tu manges. Euh, et et on... ça devient une maltraitance. Et la personne n'en veut plus. Bien sûr. Euh, deuxième question. Est-ce qu'un aidant peut se permettre des allers-retours euh, Enfin, c'est. Oui, c'est pas vital. Encore, à nouveau sur le principe oui et il faut qu'il faut qu y ait cette parce qu'un aller-retour euh, je peux aujourd'hui disons dans le handicap c'est un peu plus facile que je dis toujours c'est tellement injuste la loi, elle est tellement injuste. Quand on dit à 60 ans, on devient une personne âgée. Moi, j'ai dépassé 60 ans. Excusez-moi, mon handicap n'est pas parti, hein, mais je suis maintenant une personne âgée. Hein. Je, suis, euh, je me suis dit peut-être aller à Lourdes. Peut-être que ça fonctionnera. <rire> je n'ai rien. Je veux surtout froisser personne. Mais, mais voilà. Euh, la loi, elle est tellement injuste en ce moment, mmh. avec les aidants et, et les la différentes loi est choses. avec les aidants. Euh, oui. Euh, parce que, euh, moi, ça me gêne profondément de dire, il faut donner un statut à un aidant, euh, il faut qu'il devienne un professionnel. Non, non, l'aidant, il ne faut surtout pas qu'il devienne un professionnel. Mais qu'il ait le confort de sa mission. Qu'il ait le confort et, et, et le, la, le choix et la possibilité de dire, Mais je n'en peux plus, je n'en peux plus, et même si je peux souffler une heure, ou même si je peux souffler... Euh, un jour, ou même il y a quelques années, je sais c'était encore possible dans des SSR, les médecins pouvaient prendre par exemple des, des malades avec des scléroses en plaques, parce que c'était lourd l'année, ils prenaient le malade pendant une semaine et la, et la structure faisait des bilans, faisait des kinés et la structure familiale pouvait partir et souffler. Alors, Même ça, ça n'existe plus. Alors du coup, dernier tour de, de piste, ce statut de l'aidant, ça, ça, ça, ça vous intéresse, ça vous interpelle, on fait un rapide tour là et, et on conclut. Bah, disons et, et sa définition hein, qui est très ouverte et très, ouais, très et... en liberté hein, que Christine nous donne. En fait, il faut être capable aussi de, de vouloir prendre du répit, enfin voilà, être capable de demander du répit. Parce qu'en fait, euh, on n'est pas indispensable, mais il y a un moment, on se croit indispensable parce qu'en en fait, on le vit dans nos tripes, dans notre chair, dans, nos, dans notre cœur. Et euh, c'est extrêmement difficile de, de s'arrêter, en fait, de s'autoriser du répit parce qu'on se dit bah, « pour le moment, ça tient ». Alors déjà, agir, ça nous ouais. évite de, poser trop de, de se poser trop de questions et puis d'anticiper. Enfin, Pendant ce temps-là, on ne pense pas et on y va, on a la tête dans le guidon, mais au moins, voilà, on tient tous la route. Euh, et en fait, s'arrêter, c'est se dire pendant ce temps-là, j'ai peut-être me posé des questions, j'ai peut-être douté. Et puis, c'est tant qu'on agit, ça tient. Est-ce que si je m'arrête d'agir, est-ce que ça tiendra encore enfin, voilà. S'arrêter, c'est extrêmement, ouais, ouais. extrêmement difficile. C'est fil du rasoir. C'est extrêmement difficile. Et vous Moi, j'avais un, une grande phrase qui disait que pour pouvoir aider, il faut se faire aider. Et dans ce rêve-là, j'ai visité à Lyon une maison, une maison de répit. Mm -hmm. mon rêve c'est qu'on puisse en faire une dans le Nord eh ben que voilà chacun projet. des aidants euh, puisse euh, se reposer une demi-journée une semaine qu'on prenne en charge euh, son aidé mm -hmm. voilà, euh, la maison de répit euh, avec un grand M c'est notre rêve et vous madame alors le Nord c'est hein, euh, c'est pas exclusif hein. je pense que pour moi personnellement, je pense que la situation est différente dans chaque situation. Euh, ce qui est important, c'est l'accompagnement médical surtout, la bienveillance médicale. J'ai eu la chance de participer aux ateliers thérapeutiques avec mon mari au CHR qui m'ont beaucoup aidé. Et je conseille à chaque personne qui a une scérodermie ou qui a une maladie rare de participer aux ateliers thérapeutiques. Et vous deux on, on s'accompagne aussi. Bien sûr. Les aidants s'accompagnent aussi. Dans les, le réseau, dans, le là, réseau, bien sûr. Et vous deux ben, Moi, je pense que c'est très, très important. Et il faut que, que l'aidant puisse être en mesure, effectivement, de pouvoir demander de l'aide. Mais il faut que ça soit aussi plus simple, qu'on puisse clairement identifier vers qui se retourner, puisque ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on n'ose pas... Où je vais. Voilà, on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, on se débrouille et, euh, et on tient euh, on tient euh, ben, tant qu'on peut tenir et, et on navigue à vue parce qu'on n'a pas le choix. Madame. Je voudrais souligner surtout, comme le disait le docteur, l'importance du rôle du médecin traitant, qui est vraiment le relais entre les hospitalisations et les moments où on est à domicile. Il doit être capable lui aussi de voir à un moment si un aidant a besoin d'aide, je pense vraiment et qu'il pourrait peut-être assister à une consultation voilà, pour que le médecin traitant puisse juger de son état. Alors, euh, on conclut avec le docteur Farad. Pendant ce temps-là, vous allez voir Nel, avec votre micro euh, ouais, Elle est là-bas. Bon, on, on a parlé euh, reconnaissance et droit euh, de l'aidant, euh, et reconnaissance y compris pécuniaire. Euh, on ne s'improvise pas aidant. Deuxième point, donc il y a cette dimension de formation qui est, qui est importante. Euh, vous avez tous dit aussi euh, besoin de valoriser la, la fonction, qu'elle soit, euh, qu soit reconnue, hein, et, et puis euh, bah, tout ce que vous représentez là, euh, le réseau et se connecter, vous l'avez très, très bien dit. Euh, à l'instant euh, madame alors effectivement moi je pense que le, le, le principal message ça serait l'idée de l'expérience parce que par exemple en en sciences de, de l'éducation on parle toujours d'expérience patient on parle même de savoir expérientiel parce que c'est normal, il y a une expérience du patient au contact de la maladie qui va se heurter à un savoir médical et il va falloir du coup euh, combiner et progresser avec ça mais je, je pense que ce qui est assez, peut-être même souligné là-dedans euh, c'est l'idée en fait du savoir expérientiel en fait de l'aidant tout simplement qui a lui aussi du coup, et on le voit hein, ces espèces de mouvements euh, d'émotions, de pensées ce retentissement qui va être finalement assez similaire et superposable à ce que vit la personne malade, mais au final, on le, effectivement, en le prenant peut-être pas ou insuffisamment, je pense, euh, en compte dans, dans notre loi telle qu'elle est définie. Donc moi, je parlerai, je pense, de savoir expérientiel de l'aidant. Je pense que c'est vraiment le, le message clé à, à, à peut-être diffuser, qui est, je pense, pas encore diffusé, en tout cas, c'est... Un... Un concept que j'ai jamais pu mmh, lire. Très bien. Je pense que ça serait ça. Très bien. Belle invitation. Alors, Nel. Donc Nel était cette semaine avec la famille hein, en vacances dans le Jura. Ils ont eu de la super neige. Ça va Tiens, vas-y, prends le micro. Comment sont passées tes vacances bah, Tu peux aller t'asseoir là-bas. Super bien. Attends, prends le micro. Prends le micro. Et pas ses assez... Super vacances! Alors, ces vacances étaient très importantes pour Nell parce que, et c'est une question que se posaient ses parents, hein, euh, elle a skié. Tu as skié? Oui. Oui? Elle toute seule. Ah ben là, on la voit là. Ah ouais, c est, on est en direct. Hein. Tu as, as skié toute seule? Donc, tu arrives à glisser avec les bâtons et tout ça? Oui. Oui? Et tu aimes bien? Ouais. les super vacances tiens, prends, prends ton micro j'ai passé des super vacances t'as passé des super vacances bon Top. et Camille là, là demain, euh, elle est où euh... ben là, elle retourne à l'école demain Demain ouais, oui, c'est voilà. la rentrée, ouais et c'est vrai que c'est ça la richesse d'une vie aux côtés d'un enfant ou d'un adulte, enfin, voilà, porteur d'une maladie ou d'un handicap, c'est qu'il ne faut rien s'interdire, ne s'interdire aucun rêve, et euh, ne pas se fixer de limite, toujours regarder plus loin, ne pas avoir peur d'essayer, de, et se faire entourer effectivement enfin, voilà, là, de mono-handisport, de, de dire, bah ben non, pourquoi ce serait impossible Et en fait, c'est juste merveilleux de on n'imaginait pas, que ce soit pour le vélo, que ce soit pour la natation, que ce soit pour le ski, de se dire qu'elle pourrait le faire, on se dit, ben bah, allez, on tente. Mm. Euh, et en fait, euh, voilà, elle fait du vélo, elle, euh, elle skie, au bout de trois jours elle descendait les pistes toute seule, mais on n'y enfin, voilà, aurait pas cru, vraiment. Est-ce est que vous avez une parole, et peut-être aussi le, le docteur Farat euh, parce que là, euh, le panel... Euh vous êtes tous super bien équipés euh, intellectuellement, peut-être économiquement, enfin bon, ça va, quoi. Euh, les, les aidants qui sont seuls, qui n'ont oui. qui ont, qui ont pas de repères, euh, qui sont femmes ou hommes seuls, euh, ben vous avez un truc à dire C'est l'angoisse. Voilà, nous, mon mari et moi, on était tous les deux professionnels libéraux, on pouvait, Nel, elle a eu pendant 3-4 ans 7 rééducations par semaine, donc en fait c'était, euh, bon ben bah, moi je vais la chercher à l'école à midi, je la dépose chez l'orthophoniste, tu vas la chercher euh, à, à la fin de sa séance, puis on reprend le boulot, mais en fait euh, on a eu beaucoup de chance, et Nell a eu beaucoup de chance qu'on n'ait pas d'employeur à qui justifier, enfin nous, on a adapté, on prenait deux heures par là, on commençait plus tard, on terminait plus tôt, enfin voilà, et... En fait, on ne s'est jamais rien interdit. On a dit, bah oui, on va essayer, puis on ouais. va y arriver. quoi. Mais quand on est seul, quand on n'a pas les moyens d'eux, parce que financièrement, bah ouais. c'est ultra coûteux. Et puis, non, mais ah non. même euh, hors l'aspect économique, c'est. Euh Aller se connecter, faire la démarche oui. de frapper à la porte, et à la bonne porte, quand oui. on la trouve, Puis continuer à avoir l'énergie de le faire. Quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on demande une fois de l'aide, deux fois de l'aide, ou alors on frappe à une porte, à deux portes, puis quand on n'a pas de réponse, quand on n'a pas de solution, ben, on, on, enfin, on enfin, j'imagine qu'il y en a qui doivent arrêter mmh. d'y croire. Quoi. Donc il faut être attentif à ça. Mmh. Oui, je pense que c'est effectivement un message important c'est de toujours écouter, rester à l'écoute, essayer effectivement et je pense que c'est quelque chose aussi euh, qui est à mettre en valeur le milieu associatif par exemple avec le soutien qu'on peut apporter euh, dans des associations de patients parce que je pense qu'échanger sur une même problématique, eh ben, c'est bien plus adapté presque que ce qu'on pourra avoir dans une consultation mmh. de 15-20 minutes avec mmh. euh, même son médecin spécialiste. Je pense que passer des journées dans ces milieux associatifs, euh, bah, c'est quelque chose quand même qui, qui peut apporter, je pense, qui peut créer du lien. Les les autres, oui. Exactement, se bien soutenir sûr. les uns les autres, comme, euh, comme vous disiez. Ouais. Je pense Enel qui ça. a vu ses photos en 8 par 12. C'est extraordinaire, non Un grand merci à vous. On vous dit quoi Bonne chance pour la suite Vous Pourvu que, hein Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure comme ça. Ben bien sûr. Eric Achula, professeur Achula, <rire> allez, c'est lui qui va avoir le mot de la fin. Eh bien le mot de la fin, c'est vous remercier les uns les autres d'avoir spontanément accepté ce soir d'être venu apporter votre témoignage. Je pense qu'il va servir à beaucoup d'autres. Je pense qu'un des mots qui sortait ce soir, c'était l'écoute, l'écoute de l'un et de l'autre. Je crois que c'est vraiment important. J'ai aussi senti qu'il fallait qu'on fasse encore plus pour vous, c'est clair, parce que beaucoup ici ont eu de, de la chance peut-être d'être bien entourés, d'autres se retrouvent beaucoup plus seuls. Et je pense qu'on va, on va tout faire pour que les aidants seuls eh ne soient plus seuls, comme les maladies rares ne sont plus seuls, parce qu'il y a maintenant des médecins qui s'impliquent, et puis des plateformes qui se créent, des, des réseaux qui se créent, et aussi c'est très très important pour la lutte contre l'errance, comme l'indiquait le docteur Farad, c'est que nous avons constitué en France des réseaux de réflexion sur les dossiers difficiles et nous sommes 4, 5, 6, quelquefois 10 médecins à réfléchir sur un dossier difficile pour que l'errance se termine et quand l'errance se termine il y a un diagnostic et c'est là qu'on peut aider sans doute les dents parce qu'on a un diagnostic. Donc merci à tous ce soir d'avoir été ici. Merci Jean-Michel Lopry aussi d'avoir animé brillamment cette soirée. Merci à vous. Bah ce sont des belles histoires. Hein. Mais merci à vous tous. Alors il y a, a d'autres événements là. Hein. Les JMR continuent. Hein. Alors oui, c'était une anticipation sur la journée mal mondiale maladie rare, parce que vous savez qu'il y a 7000 maladies rares. On ne peut pas faire 7000 jours pour chacune <rire> des maladies rares. Donc c'est le, le lundi 28, c'est le 28 février tous les ans. Et le lundi 28, eh c'est la journée donc, qui vous est dédiée. Tout ce qu'on a vu ce soir va être rediffusé. Et on va transmettre ça aux différentes plateformes en France. Mais aussi, il y aura un événement organisé par Alliance Maladies Rares à 19h au sein du cœur de, de Lille sur les monuments. Il y aura du mapping. Donc, allez-y à 19h. Et l'objectif, on voulait faire une chaîne humaine, mais avec l'épidémie, c'est un petit peu délicat encore. Mais voilà, donc il faudra faire des selfies. Et puis ça, ça va être diffusé. Il faudra l'envoyer sur Internet, sur le site d'Alliance Maladie Rares. Donc, lundi 28 à 19h, au centre-ville de Lille. Merci. Merci. Bonne rentrée aux jeunes demain. Hein Soyez en forme, Nel. Donc il faut, on va y se coucher maintenant et faites attention. Hein, Franklin souffle là en, en sortant. Bonne soirée.